Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 6 janvier 2023 déjà. Pleine lune, on le sait vite fait pour ceux qui nous découvrent, la pleine lune c'est nous on est sur terre, il y a d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. Donc j'ai un tiraillement entre les parties conscientes solaires. Et des parties inconscientes de ressenti lunaire, ça crée un tiraillement. On sait qu'il y a plus euh, d'accouchement durant ces périodes-là, plus d'agacement, plus de fatigue, surtout pour ceux qui, à la naissance, ont dans leur propre carte du ciel. Des pleines lunes, hein, On a une chance sur, je sais pas moi, sur quatre, sur 5 voilà, d'avoir, d'être né sous une pleine lune. Et puis, et puis ça nous touche plus, tout simplement. Ça crée de l'électricité dans l'air, voilà. Ça crée une tension entre euh, nos objectifs dans la vie, notre conscientisation des choses, et puis nos ressentis, nos émotions. Ah, ah, très intéressant de voir les mécanismes de pleine lune. Qu'est-ce que ça induit? La pleine lune se réalise, donc, ce vendredi 6 janvier, exactement à 23h09 en temps sidéral. Alors ici, en métropole, on est à une heure en plus, donc c'est pile si on, ici à Paris, on est à 51 minutes très précisément différence. donc ça fait pile à minuit. Donc dans cette nuit du euh, vendredi 6 au samedi 7 janvier, pile au moment de la jonction, de minuit, la pleine lune sera au maxima de sa densité dans le ciel autour de nous. Pleine lune à minuit, voilà, bon... Comme ça, ça arrive de temps en temps, c'est une statistique. Qu'est-ce que ça induit Elle se réalise maintenant de façon mécanique dans le signe du Capricorne pour le Soleil, bien sûr, c'est l'époque de l'année où le Soleil est en Capricorne, et en face, la Lune sera donc opposée au Capricorne, c'est-à-dire en Cancer. Donc j'ai dans l'axe 16 degrés du Capricorne pour le Soleil, plein milieu du deuxième décan, un degré près, et pareil pour la Lune, deuxième décan du Cancer, hein, plein milieu du deuxième décan, j'ai cette opposition. Alors on va regarder tout de suite ceux qui vont être plus réceptifs en matière de perméabilité émotionnelle, fatigue, ceux qui vont me passer une nuit plus agitée, dirons-nous, il y a de fortes chances, hein. ce sont tous ceux qui sont concernés, donc mes capricornes, mes cancers et les deux carrés, carré c'est la moitié d'une opposition, c'est 80 degrés, donc qui est à 80 degrés des deux côtés, mes béliers et mes balances. Vous quatre, cette nuit de vendredi à samedi, bah, essayez de vous coucher tôt, essayez de ne pas vous agacer, essayez dans la journée de ne pas euh, polariser, accentuer, euh, mettre les choses trop au carré, et avoir des rapports un peu tendus à qui que ce soit, de manière à me gérer, me laisser passer ça. On verra ça le lendemain, on verra ça lundi, ça ne sert à rien de précipiter, les agacements on les maîtrise pour les réduire. Voilà, c'est dit. Maintenant, il y a ceux qui sont dans ce qu'on appelle des angles heureux. Parce que la pleine lune est une sorte d'apport d'énergie, certes excessive, mais en même temps, lorsque vous êtes dans le bon angle, c'est comme lorsqu'on fait de la voile, hein, si vous prenez le vent sous un certain angle, vous allez beaucoup plus vite que si vous le prenez en pleine poire ou sur le côté, ou... voilà. Donc il y a, je ne vais pas vous faire un cours de navigation, hein, mais euh, trois quarts arrière, c'est bon, euh, voilà, euh, prêt et le prêt serré, c'est super, vent de travers, bon, il faut bien maîtriser son truc, mais euh, il y a des angles où c'est meilleur. Alors pour qui est-ce que la pleine lune n'a pas, pour qui la, la pleine lune n'a pas d'influence en soi vraiment négative, si vous n'êtes pas concerné par ces mécanismes-là au moment de la naissance. Ceux qui sont les privilégiés, qui parviennent à me gérer ces énergies-là de façon optimisée, qui sont-ils Si elle est dans l'axe Capricorne, Cancer, Capricorne-Soleil, Cancer pour la Lune, tous ceux qui sont à 60 et à 120 degrés, donc des deux côtés, sont les bénéficiaires de l'influence de façon positive, cest ce que je voudrais qu'on retienne. Donc, regardons qui va en bénéficier de façon positive, mes taureaux, Bien évidemment, mes poissons, mes vierges et mes scorpions. Vous quatre, normalement, êtes dans des angles où la pleine lune est un apport, pour le coup, pour cette fois-ci, parce que les angles formés avec vous sont bons, tout simplement. En ce qui concerne les signes dont je n'ai pas parlé, vous n'êtes pas directement concernés, parce que les, ce qu'on appelle, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, hein, j'ai des formations qui sont prévues pour ça, mais euh, ceux qui sont en semi-carré, en quinconce, voilà, en cesti-carré, tout ça, pas d'incidence pour vous. Donc tous ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, donc mes sagittaires, mes versos, vous oubliez, ceux qui, qui en lion et puis en, en gémeaux, vous n'êtes pas concernés par la pleine lune, sauf encore une fois si dans votre carte du ciel, vous avez des positions dans, dans ces deux axes qui sont le cancer et le capricorne. Là, effectivement, vous risquez d'être un petit peu touché pour les secteurs concernés Point voilà, ça c'est pour le mécanisme de la pleine lune, donc je vous le refais, c'est ce vendredi 6 janvier dans la nuit du 6 au 7 pile à minuit, comme ça c'est un bon mémotechnique. C'est dit. Euh, -ce que... J'ai plein d'autres choses autour, parce qu'il y a tous ceux dont je n'ai pas parlé et qui sont pas concernés directement par la pleine lune, mais qui bénéficient en parallèle, en toile de fond, de planètes dont l'influence est nettement plus influente. Pourquoi influente Parce que les aspects sont plus longs. Qui dit durabilité dans une position planétaire, dit durée d'un passage, durée d'un transit, plus l'influence va être marquée importante parce qu'elle va se poursuivre, perdurer, bien au-delà d'une séquence très courte. Voilà. Donc il y a en parallèle, Mercure, qui est dans la zone, c'est vrai, il est pas loin, Mercure, toute la semaine, là, il est en Capricorne, encore une fois, il est en rétrograde, bon, sans, sans faire des gorges chaudes sur les mouvements rétrogrades, Mercure, la communication, optimise la communication pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pour mes Vierges, pour mes Scorpions, pour mes Poissons, toujours les mêmes, vous allez me dire, et euh, bien évidemment, en Capricorne, il est un petit peu rugueux parfois, mais... au oh, le bon côté, c'est que pour clarifier, les qualités d'analyse sont plus fines, l'esprit de synthèse est meilleur, la lucidité est optimale, hein, même si euh, parfois il faut essayer d'arrondir euh, la façon dont on dit les choses. En tout cas, la clarté d'esprit est bien meilleure avec Mercure en Capricorne, ce signe ô combien concret, pratique et pragmatique, à l'art l'avantage de placer des mots justes sur des situations simples un vrai talent, rien n'est plus complexe que la simplicité, Mercure Capricorne incarne ça, donc vous avez vu pour qui il est heureux. J'ai Vénus, qui cette fois-ci est bien rentrée dans le signe du Verseau, donc apporte du charme, de la délicatesse, de la douceur, du savoir-faire relationnel et humain, de la gentillesse pour mes Verseaux. Profitez-en, Vénus est chez vous, c'est vraiment des périodes dans lesquelles on, est, on a plus de, de, de charisme, de, de, de fluidité relationnelle, de délicatesse, de rondeur, de souplesse. Excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes balances. « Excellent pour mes Gémeaux ». Bon, très bon également pour mes béliers et mes sagittaires. Vous cinq, là, Vénus, vous veut du bien encore pendant un bout de temps, profitez-en. J'ai Mars, l'action, un peu redondant, en gémeaux, donc la pêche pour mes gémeaux, excellent au niveau de l'énergie pour mes balances, également pour mes versos, ça fait deux. Vénus et Mars qui veulent du bien en même temps, c'est toujours très bon, parce qu'on marie les élans affectifs et la capacité à retrousser les manches pour faire avancer les choses. Les deux sont bons, mais signes en ce moment, vous êtes gâtés, gâtés, gâtés, profitez-en. Et puis, Mars veut également du bien à Mélion. Hein, Mars, quand il est en Gémeaux, il a 60 degrés avant vous, donc il est très très bon dans ses rapports de ce qu'on appelle de sextile. Également pour mes Béliers, hein, Mars, belle énergie pour vous mes Béliers en ce moment, surtout que mes Béliers, je rebondis là-dessus, vous avez toujours la chance, pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos qu'on fait ensemble, vous avez la chance d'avoir Jupiter, la planète, la planète de la chance qui veut du bien, un bien, un bien fou, fou, fou à mes signes de feu. Jupiter, plein planète de l'optimisme, de la chaleur, de l'expansion, de, de la confiance en soi, de la générosité, c'est ça Jupiter. Pourquoi j'aime autant Jupiter et pourquoi j'aime autant les Sagittaires C'est parce que Jupiter est votre planète maîtresse. Jupiter, très bel apport. Donc, excellent pour mes béliers, pour mes lions, pour mes Sagittaires, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, Jupiter vous soutient mais d'une façon... Optimal jusqu'au 16 mai, ne me laissez pas passer des périodes comme ça sans, sans donner le meilleur de vous-même, et voir le bon côté, allez, prenez de l'expansion, soyez dans les clous, Jupiter c'est les lois aussi, vous ne jamais l'oublier, dans les clous, on positive, on bosse, et on crée les ouvertures et les opportunités qu'on nourrit, qu'on alimente, qu'on encourage, profitez-en avec Jupiter, tous ceux qui, qui est concernés par l'influence de Jupiter, tous ceux qui ont des planètes en Bélier, en Lion, en Sagittaire, en Verseau et en Gémeaux, essayez d'amorcer avec cette période jupitérienne, ce que j'appelle la mise en place de spirales vertueuses sur le plan relationnel. Qu'est-ce que c'est derrière la tête quand je vous raconte de mettre en place des spirales vertueuses sur le plan relationnel Jupiter a un apport de chaleur, d'optimisme. Gardons que ces deux notions-là pour l'instant. Chaleur et optimisme, ça veut dire qu'on pousse à avoir la vie du bon côté, ça donne l'énergie, ça produit l'énergie pour déjà prendre confiance en soi, pour déjà en plus, ensuite prendre des initiatives et surtout créer l'impulsion vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous en les encourageant, en mettant en lumière tout, tout ce qui nous entourent, qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on côtoie, en leur en mettant en lumière de façon énoncée tout ce qu'ils font de bien, tout ce qu'ils font de positif, tout ce qu'ils font de constructif, sans polariser sur ce qui coince, sur ce qui ne va pas, sur ce qui fonctionne mal. Parce que plus on va attirer l'attention sur ce qui fonctionne mal, plus on va cristalliser le débat, la communication et la qualité de l'échange sur les zones qui sont les zones de friction, Or, profitons de l'influence jupitérienne pour justement s'éloigner de tout ce qui ne fonctionne pas et pousser, pousser à mettre en lumière ce qui fonctionne. Et comme ça on avancera beaucoup plus vite, c'est une statistique. Fiez-vous à moi pour ce genre de truc. Si on met en lumière ce qui fonctionne, ça encourage davantage ceux qui sont autour de nous. Un hein, jour je vous raconterai l'histoire de, de, de, de l'enseignant qui encourageait celui qui n'encourageait pas, vous allez tout de suite ça va vous sauter aux yeux. Bon, c'est peut-être pas d'actualité. Euh, oh, bien que je vous la raconte, allez, comme ça, c'est l'occasion. Imaginons, imaginons que. Vous et, moi, vous et moi, soyons, soyons au, allez au collège. Hein. On, a, on a 12 ans, on est au collège. <rire> on est au collège, on a 12 ans, qu'est-ce qui se passe Et puis on a un enseignant, c'est un, un, un vieux prof de français. On a, je pense qu'on a tous eu un vieux prof de français euh, d'une du, du, culture générale. Pfff énorme, mais qui arrive en fin de carrière, vu prof qui arrive en fin de carrière, donc il est un peu fatigué, il en a vu, ça fait 40 ans qu'il a vu des élèves, il en a un peu marre, donc parfois il, il repart sur les mêmes histoires sans se rendre compte, il nous repart sur des trucs, ça prend du, de une heure pour nous expliquer, donc vous et moi sommes copains, on est ensemble dans la même classe, on est assis l'un côté de l'autre, et puis, et puis le vieux prof, il raconte son histoire, il raconte son histoire, pff, voilà, hein, l'esprit est plus rapide quand on est très jeune, on commence à papoter, et en commençant à papoter, il y a un moment où il nous s'en rend compte, le vieux prof, et puis il nous tombe dessus, et puis ça l'agace, alors il nous dit, bon, les deux, là, hein, vous et moi, les deux, là, hein, vu l'attention soutenue que vous prêtez à mes cours, pour vous remercier de toute cette attention soutenue, pour la semaine prochaine, vous allez me pondre quatre pages sur les papillons au Cambodge, par exemple. Le truc, quand ça nous arrive à 12 ans, on se dit « mais qu'est-ce qu'on vient de se prendre ?» Bref, la semaine se passe et on lui rend un devoir vite fait. Allez, ça vaut 10 sur 20. Hein, la semaine d'après, quand on lui rend, suite à la punition qu'on vient d'avoir, on lui rend le devoir sur, avec les quatre pages sur les papillons au Cambodge. Il lit son truc et il nous dit « vous deux, je vous ai mis 8, hein, mais, mais vous allez vous taire, maintenant je ne veux plus vous entendre, qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» blablabla. -vous voilà Là-dessus, un jeune professeur est derrière. Il apprend, il est en formation, il regarde ce qui se passe dans le cours, il ne dit rien. Il récupère la copie, il lit discrètement la copie, puis à la fin du cours, discrètement, discrètement, il vient nous voir et il nous dit « Oh, les jeunes, là, ça fallait y penser au changement de couleur en fonction des saisons, toutes ces petites subtilités que vous avez trouvées concernant ces papillons. Moi, je vous aurais mis 12. Oh, quelle créativité, vous avez mis de la bonne volonté. Bravo, super, continuez comme ça, les petits jeunes. Allez, on pose tout. » Bilan de l'histoire. Pour qui on aura envie de se donner de la peine Est-ce qu'on aura envie de se donner de la peine pour le vieux professeur qui vient de nous tomber dessus en nous mettant une note euh, pas terrible, en nous engueulant, en il hein, n'y a pas d'autre mot Ou à l'inverse, est-ce qu'on va se retrousser les manches, avoir envie de bien faire, pour avoir cette relation complètement encourageante avec ce jeune prof qui vient de nous stimuler en nous, voyant des bonnes, en nous envoyant des bonnes énergies encourageantes et stimulantes La bonne blague mais évidemment qu'on va se donner de la peine pour le deuxième, et bien, sur cette logique d'esprit, sur cette tournure d'esprit, j'ai appris, et on est dans la même dynamique, de encourager tout ce qui est autour de nous, dans leur volonté de bien faire, dans leur envie de faire un effort, dans, en les motivant, en mettant l'accent sur ce qui fonctionne, et l'influence de Jupiterienne est la première, la tête de liste de ces influences-là, parce qu'elle avoir à voir le bon côté et vous savez à quel point voir le bon côté ça aide voilà je voulais vous raconter cette anecdote elle est un petit peu longue j'en suis navré j'espère pas vous avoir cassé des pieds avec ce truc mais je suis très très sensible à voir le bon côté des choses vous le savez bien euh, pleine lune pleine lune pas bien grave cette pleine lune hein elle réactive juste L'axe capricorne cancer pour certains, à la fois les ambitions sociales qui sont l'apanage du capricorne, la rigueur, la responsabilité, et les valeurs affectives incarnées par la Lune, qui en cancer a une dimension de réceptivité toute particulière. Donc s'il y a des enjeux, des cadrages à faire pour certains concernant les objectifs qu'on va se fixer sur le plan social, et euh, la part de temps qu'on doit préserver à la vie privée, à euh, l'attention, l'écoute qu'on porte à ce qu'on aime, on sait bien ce qui doit rendre plus heureux. C'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'était ma pleine lune, notre pleine lune, du vendredi 6 janvier, le soir, dans la nuit, après de minuit. Et puis je vous prépare plein d'autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Euh, et puis on se, dit, on se dit à très vite parce que je vous prépare plein de vidéos. Merci.